Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frône asiatique dans un parpaing à côté d'une piscine. Je suis garé loin de la maison parce que c'est une maison de village, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tenue, euh, commence à mettre la tenue, euh, aller euh, dans la maison du village, traverser la maison, aller au fond du jardin, il y a une piscine avec un parpaing, euh, mais sont si dans un trou de parpaing et on voit qu'ils commencent à mettre de l'isolation sur le parpaing. Voilà c'est juste à côté d'une piscine, donc c'est très dangereux et euh, ben, je vous montre de ça allez je m'habille et on va voir ça allez c'est parti on va aller voir ce, ce petit nid pour aller faire ce petit combat bon, comme je vous l'ai dit je suis garé pas à côté de la maison hein, c'est un petit truc de village on est dans la commune de Pinsarguelle en haute garonne voilà. donc j'espère que vous allez bien ouais. comme je dis souvent il y a des liens dans la description n'hésitez pas à les voir il y a plein de petites informations. Bon, un petit nid euh, dans un parfum, ça arrive. Donc c'est un nid primaire, hein, les premiers nids, qui se grossit. Euh, là vous allez voir euh, qu ce qui va se passer si on l'aurait laissé. En fait, soit ils auraient euh, agrandi le nid sur l'extérieur et, euh, et mis, mis des galettes ou ils auraient déménagé. Ils auraient fabriqué un, un autre nid secondaire pour déménager avec euh, toute la population. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais vous allez voir. Donc quand hein, je vais traverser la maison, bien sûr, hein. si le client il me parle, je lui répondrai, je ferai pas trop de bruit. Essayez pas trop filmer à l'intérieur. Voilà. Allez, on arrive bientôt, on est dans la petite rue. Voilà. La petite rue du commun, on peut pas se garer dans cette rue. Allez, c'est parti, je rentre dedans. Je rentre. La je vais se fermer. Merci. Allez, je vous montre ça. On arrive au jardin, on a traversé la maison. Pas c'est le jardin, vous voyez. Un petit jardin. Alors vous voyez, c'est une maison de village, ça a des terrains un long en fait, une maison de village. Et vous allez voir au bout du jardin, il ben, y a la, la petite piscine là, tranquille où les clients ben, ils se baignent. Et à côté de ça, il va y avoir un de long. Vous voyez, la piscine elle est là. Vous avez un petit abri. Ils auraient pu se mettre à l'abri là où il y a les vélos et tout ça même étonné qu'ils ne sont pas mis ici parce que là c'était franchement c'était l'endroit idéal de se mettre là oui. mais en fait tout le long là, vous avez un mur de parpaing qui est pas crépi et en fait vous avez des trous et ici là vous allez voir le nid juste là avec des frelons qui travaillent sur la façade vous voyez donc là je vais fermer tout ça, mettre les gants et on va aller voir ça de plus près. Allez c'est parti pour le combat. Allez c'est parti. Hop. Allez, je vous montre ça depuis près, vous allez voir comment il travaille et tout. Allez. vous voyez, ici on a l'entrée principale qui est juste là, et je vous dis qu'il y a du monde il y a du monde, il y a du monde, hein. c'est pas un petit nid. Hein. c'est du moins il est peuplé en taille, il doit être pas gros, mais il est peuplé vous voyez, donc ils sont en train d'isoler hop vous voyez tout ce qui arrive allez, on va attaquer on va mettre la poudre la poudreuse. Tu veux ma photo, banane? Parti. Allez, poussez-vous. C'est assez profond, j'avais pas à enfoncer plus. Voilà, là, j'y suis. de l'attaque vous ne voyez pas mais vous voyez tous les freins autour de moi Ah voilà, ça sort. Donc bien entendu, comme d'habitude, il faut laisser agir, laisser les frelons rentrer à chaque fois qu'ils vont passer dessus, ils vont se mettre de la poudre, ils vont se laver, parce que les frelons utilisent toujours leurs mandibules et leurs pattes pour soit se nourrir, se laver ou agrandir le nid, et automatiquement ils vont avaler de la poudre et mourir. Voilà. Ouais, lui il a de la poudre sur le dos, Au bout d'un moment il va mourir bon, Je vous dis pas, je me fais attaquer quand même Mais c'est plutôt sympa Bon il n'y en a pas trop qui sort. je pense qu'ils sont un peu coincés là. On va essayer de remettre un bâton à l'intérieur Peut-être que la poudre bouche un peu La poudre est retombée automatiquement Autour de moi, en fait. Hein. Ouais, c'est autour de moi, autour de la GoPro. Il y en a un qui sort là. Allez, ouais, ça sort. Là. Ouais, Allez, c'est terminé. Donc là, il faut laisser agir. Bien entendu, le client ne doit pas s'approcher. Faire attention. Et euh, ben voilà, regardez Là, Je me suis un peu égrené. Et avec tout ce qu'il y a devant Voilà. Donc ils vont re rentrer dans le, dans le nid Et mourir Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu euh, Encore un petit chantier, un petit nid Il va en avoir de plus en plus Je vous dis pas, j'arrête pas d'avoir des appels On est au mois de juin et déjà beaucoup d'appels Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.